Adèle, peux-tu nous chanter et jouer la mesure qu'on apprend aujourd'hui Si, la, fa. Merci Adèle. Voici la mesure d'aujourd'hui. Première note commence avec Si, avec deuxième doigt. Ensuite, elle descend sur le La avec troisième doigt. Juste à côté. Si, La. Et ensuite, La, comme vous voyez, c'est une blanche. Alors, on reste longtemps sur ici, sur cette note. Cela donne Si, La, A. Ok Jusqu'à là, on va répéter cinq fois. Si, La, A. Première fois. Si, La, a. Deuxième fois. Si, la, a. Troisième fois. Si, la, a. Quatrième fois. Si, la, a. Et la dernière fois. Ensuite, la main droite, elle va jouer sur le do, ré, mi, fa, fa avec quatrième doigt. Cela donne. Si, la, a. Fa. Jusqu'à là. Ok on va répéter cinq fois maintenant. Si, la, un, fa. Première fois. Si, la, a, fa. Deuxième fois. Si, la, a, fa. Troisième fois. Si, la, a, fa. Quatrième fois. Si, la, a, fa cinquième fois. Bien, maintenant, on va enchaîner les mesures que vous avez apprises jusqu'à maintenant. Sol, sol, la, sol, do, si. Sol, sol, la, sol, ré, do. Attention, ça va sauter. Sol, sol, sol, mi, do, si, la, fa. Bien, alors bon courage les enfants